Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale suite à la sortie du tour de Michael Chatelain, Split Card. J'ai tenu à en faire une vidéo assez rapidement parce que je sens que cet effet peut nous amener très loin. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Comment tu vas Tout à va Alors aujourd'hui je t'ai préparé un petit tour de cartes très très très sympa. Mm -hmm. Ah oui, avant toute chose, ici j'ai une prédiction, voilà j'espère que vous la voyez bien. On regardera tout à l'heure mm -hmm. Très bien. Alors, un paquet de cartes. Rien à l'intérieur Non, rien. Parfait. Non. Un jeu de 52 cartes. Avec des faces toutes différentes. Tu peux regarder Ça te va Ça me va. Ok. On va mélanger un petit peu. Histoire de... Voilà. Alors, ça va être très simple. Ce que je vais faire, je vais couper. Mmh. Mélanger, enfin j'ai mélangé, j'ai coupé. Toi simplement, tu vas couper le jeu en deux. Alors, je te le mets comme ça, voilà. Tu le coupes en deux. deux sens-là. Voilà. Très bien. Tu prends, bah tu prends les deux deux cartes qui sont sur le dessus là. Tu me les montres pas. Les deux. Ouais. Ok. C'est bon. C'est bon. Très, vite. parfait. Je les fais voir au. Ou... Ah oui. Alors tu les fais voir. Moi tu me les montres pas. Voilà. Bon. C'est bon, bon. Alors, ah, regarde, tu les gardes avec toi. Mm -hmm. Très bien. Donc, tu en mets, tu en mets une, une là. Ok. Je te la remonte, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, cette carte-là, je la perds dans le jeu. De toute manière, on n'a plus besoin de tes cartes, parce que j'espère que tu les as bien en mémoire. Oui. D'accord. Tu reposes. Voilà. Ok. Celle-ci aussi est perdue. Le jeu est coupé. On s'en fiche. Car maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... Les cartes que tu as en mémoire mm -hmm. Rappelle-toi, j'avais fait une, une petite prédiction ici oui. Que je te montre, une carte de prédiction Alors, une question, est-ce que ta carte est noire Non Ça tombe bien Car ma prédiction, si je me rappelle bien, ouais Je pense que, une, au moins une de tes deux cartes correspond à ma prédiction mm -hmm. Alors, je montre la carte pas le 3 non, de carreau Non. Il n'y a pas le, un des 3 de carreau dedans C'était quoi le nom de tes cartes As et 2. Ah, le, le chiffre, tu veux dire Non, il y avait un as, c'est ça que as Et un 2 de carreau. bah c'est pas mal déjà. Un et deux de carreau, ça fait 3 de carreau. Oui. Non, oui, c'est pas, pas mes cartes. C'est pas ça Non, c'est pas mes cartes. Mince. Bon, vous voyez que... Ben non, mais c'est vrai. D'accord. Mais si je faisais de la magie, par exemple, si je faisais 3 de carreau en... 2 et as de carreau. Ah ouais, là, c'est mes cartes. Bravo. Alors, dis-toi bien que là, tu as assisté à un petit miracle. Mm -hmm. J'ai pu ressortir tes, tes deux cartes. Mm -hmm. Mais on peut aller plus loin. Regarde. Après la, après, après la magie, on peut faire perdurer la magie. Ah ouais alors, En soufflant. Maintenant, tu vois qu'il n'y a aucune triche. Toujours là. Mm -hmm. En soufflant. Souffle-toi. Vous n'allez pas me croire, si j'ouvre, des deux disparu. Disparu. mais pas n'importe où, ouais. car si on étale le jeu, ah, ouais. on retrouve face en l'air dans le jeu, l'As et le 2 de carreau. Sauf que c'est très épatant, étonnant, euh, bravo c'est surtout l'apparition des, des deux cartes au début qui, qui est assez Oui, et puis bon, le fait que tu, ça perturbe. Alors, c'est un tour de Michael Chatelain, split carte. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Parce que là, j'ai trouvé une petite idée pour amener le, le tour. Après, rien ne vous empêche d'avoir d'autres idées, euh, idées bien, bien, bien évidemment. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais là, c'était juste euh, pour vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose derrière avec. Et je remercie encore Michael pour son invention, car elle est géniale. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Brigitte et moi serons là pour une nouvelle vidéo. En attendant, travaillez bien. Allez, bye au revoir. Bye bye. Bonne bye. Journée à vous.